Mon frère et moi nous étions très proches en grandissant. Ma mère travaillait beaucoup, alors c'était lui qui m'a élevé. On a beaucoup joué à la Super Nintendo ensemble. Lui, âge 18. Moi, âge 6. Quand il a déménagé pour aller à l'université, j'étais inconsolable. Il allait à l'UCLA pour étudier la chimie, alors j'étais fier de lui. Il avait l'habitude d'appeler souvent, mais un jour il a juste arrêté. Nous n'avions rien entendu de lui pour presque sept ans. Je me rappelle que ma mère pleurait souvent. Un jour, on a eu un coup de fil de son père, lui et ma mère étaient divorcés depuis longtemps, qui nous disait que mon frère l'avait rejoint dans l'église de Scientologie et qu'il terminerait tout rapport avec Anne nous. Mais un jour, il a finalement appelé. J'étais tellement excitée d'entendre sa voix. Il était en prison, en Utah. L'église de Scientologie l'avait embobiné. Forcé d'abandonner ses études pour consacrer plus de temps à leur cause, il avait escroqué de tout son argent qu'il avait sauvé pour l'université. Quand il n'avait plus d'argent, l'église l'a complètement ignoré. Apparemment, il a été appréhendé en essaye de voler de la nourriture et de l'argent, il était sans domicile fixe. Ma mère a payé sa caution et il est venu vivre avec nous, qui vivions au Montana. J'étais tellement heureuse, il m'avait en manqué. J'étais 16, lui 28. Mais il n'était plus lui-même. Il ne parlait que très rarement avec nous, mais buvait beaucoup. Il y avait un temps où il était très intelligent et rigolo, et maintenant il n'avait pratiquement plus de personnalité. Ma mère et moi l'aidions à revenir sur ses pieds, et après un an il a déménagé. Avant, il étudiait pour devenir un enseigné de physique. Maintenant, à 31 ans, il travaille à un kiosque à centre commercial. Il est un homme brisé, qui a tout perdu. Je m'ennuie de mon frère. L'église de Scientologie nous a appris mon frère. Elle l'a dérobé de toutes ses aspirations et de sa vie. Et pour ça ils vont payer.